En quittant la clinique, après votre intervention, vous recevez un petit sac dans lequel vous avez les produits pour pouvoir assurer votre suivi post-opératoire. Les trois premiers jours après l'intervention, nous vous demandons de dormir à 45 degrés pour éviter de bouger ou de vous cogner la tête ou de frotter les greffes. Après ça, vous êtes libre de dormir dans n'importe quelle position étant donné que les greffons seront déjà fixés. On vous demande d'éviter le soleil, car le soleil brûle et brûlure veut dire cicatrisation, cicatrisation, mauvaise repousse. Vous pouvez malgré tout aller en terrasse avec une casquette ou sous un parasol pour boire un verre avec des amis. Le docteur vous demandera aussi d'éviter de fumer, car fumer empêche une meilleure repousse. Si vous pouvez arrêter complètement, c'est tant mieux. Et si vous pouvez l'éviter pendant la période de repousse, c'est vraiment l'idéal pour permettre à vos greffons de mieux respirer. L'eau de mer est idéale pour les greffes, étant donné qu'elles se retrouvent dans leur environnement comme elles sont dans le corps. Par contre, la piscine, avec le chlore, c'est vraiment néfaste. Donc nous vous demanderons d'éviter la piscine pendant les 4 mois post-opératoires après l'intervention. Il faut savoir qu'il y a un suivi post-opératoire qui dure 12 mois après votre intervention, pendant lequel, tous les 3 mois, vous avez la possibilité de rencontrer le docteur Lupanzola soit à Bruxelles, à la clinique, ou alors dans les divers lieux où il fait ses consultations. Et pendant les 12 mois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre secrétariat qui se fera un plaisir de vous répondre par téléphone ou par mail en attendant la prochaine consultation avec le docteur Lupanzo.